Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter euh, le package animation 2D qui va nous permettre de créer des, des squelettes en fait à nos sprites et de les animer. Alors euh, cette, euh, ce package est toujours en preview, donc pour y accéder vous allez dans le menu Windows, Package Manager, vous allez ici au niveau du bouton All et vous avez tous les, les packages disponibles. Vous avez ici 2D animation, vous cliquez sur Install, on peut voir que c'est la version 1 preview. Euh, et évidemment la dernière en date Mais c'est encore euh, voué à évoluer Donc une fois que là c'était importé On va voir comment on va pouvoir utiliser le sprite que vous voyez ici Et euh, l'animer euh, de façon très simple l ensemble, était ba très basique On va lui faire faire un saut Vous allez voir que c'est très intéressant Donc une fois que c'est installé Vous allez ici au niveau de votre sprite Et ici je vais ouvrir le sprite editor donc au niveau du Sprite editor grâce ici avec ce package, vous avez deux nouveaux menus ici, Bone editor et Skin weight and geometry editor. Donc on va déjà s'occuper du Bone editor. Alors le bon éditeur, comme son nom l'indique, c'est pour créer des bones, donc des os, euh, comme dans les logiciels de modélisation style Blender et autres, pour animer le personnage. Donc ici ce sprite, on a la possibilité au tool de créer un bo des bones, euh, et ici des free bones. Alors ça, ça va être euh, plutôt le, les root, euh, root bones, tout simplement, donc on va commencer par celui-là. Donc là on va lui faire un bone ici... Jusqu'à sa taille, alors c'est un personnage un peu bizarre, mais on va lui faire des Bones ici. Voilà, et on va lui en faire un ici aussi pour le chapeau. Donc vous faites un clic droit évidemment, et ça fonctionne de la même manière pour créer un bone. Vous sélectionnez votre outil, vous placez, vous cliquez, et voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est créer les Bones au niveau des bras et des jambes. Alors pour ça, on va avoir besoin de cliquer ici, sélectionner l'os sur lequel on veut partir. Et on va prendre ici le deuxième outil qui est Free Bones. Et on peut voir qu'ici, je vais aller jusqu'à l'épaule. Et je vais créer un deuxième os ici qui va jusqu'à sa main. Alors, on ne va pas faire quelque chose de compliqué. On peut voir que je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Voilà. Maintenant, je dois le faire ici pour les jambes. Donc, je vais reprendre Free Bones. Et je vais descendre ici. Je vais mettre un os au genou à peu près. Voilà. Et ensuite, je vais devoir continuer. Vous pouvez voir que vous ne pouvez mettre qu'un seul os. Donc, on va sélectionner celui-ci. On va reprendre ici l'outil Bones. Et on va ici créer un os aussi pour le pied pendant qu'on y est. Clique droit pour annuler. Évidemment, je sélectionne cette partie-ci. Je prends mon free bone. Je vais le mettre à peu près au même endroit. On va essayer de faire de la symétrie. Alors, c'est un tuto, hein, donc je fais ça assez rapidement. Je sélectionne mon os et je recrée ici l'os ici et l'os pour le pied. Voilà, mon squelette est prêt. Alors, c'est vraiment quelque chose de très basique que je vous montre, mais vous pouvez voir que ça va être quand même très puissant. Donc, on va faire ici « Apply » pour appliquer les modifications. On a maintenant un squelette. Maintenant, on va devoir retourner au niveau du menu et utiliser « Skin Weight and Geometry Editor ». Donc là on va devoir dans un premier temps au niveau de la géométrie passer euh, ici sur generate et on va devoir modifier ici ces trois propriétés. Donc l'outline detail, l'alpha tolérance et la subdivise. Donc vous mettez des, des valeurs et vous faites générer. Vous pouvez voir que vous avez ici un genre de mesh qui est, euh, qui est dessiné. C'est toutes ces parties-là qui vont être déformées lorsque vous allez bouger les eaux. Donc si vous montez, vous pouvez voir que vous aurez de plus en plus de points. Évidemment, ça va être un peu plus gourmand en ressources. Alors moi, je ne vais pas faire quelque chose ici. On va faire quelque chose d'assez simple. Voilà. Vous pouvez voir que si j'augmente l'alva-tolérance, voilà, j'ai euh, d'autres points et subdivise qui va subdiviser les choses donc on peut voir que là ça peut être un peu plus sympa donc on va laisser ça comme ça peu importe donc je fais un apply maintenant on va regarder au niveau du weight weight ça va être la partie en fait euh, les os vont avoir de l'influence sur la géométrie et euh, cette géométrie ici vous allez le faire en automatique vous allez voir que le calcul va se faire automatiquement et on peut voir en couleur bah que euh, mon os bleu ici va déformer cette partie là celui ci va déformer cette partie là le jaune va déformer cette partie là et le orange qui est le bras va déformer tout le bras en fait c'est exactement ce qu'on veut on peut voir qu'en automatique ça marche plutôt bien vous avez la possibilité ensuite aussi de cliquer sur un os et euh, par exemple modifier quelques valeurs vous pouvez voir ici pour avoir plus ou moins d'influence si vous voulez pas que ce os euh, ait beaucoup d'influence vous baissez ici par exemple euh, la valeur voilà on va avoir beaucoup moins d'influence et on peut voir que le bleu aura plus d'influence ici sur le bas bon ça c'est quelque chose d'assez euh, basique je dirais donc on va laisser ici euh, comme ça voilà et on va pas s'embêter donc on fait un apply alors maintenant, ce qui va être intéressant, c'est que ce modèle, je vais le glisser dans ma scène. Alors on peut voir qu'il est assez grand. Donc je vais le réduire un petit peu pour qu'on puisse bien le voir ici en bas. Donc ce modèle, ce que je voudrais maintenant, c'est lui faire une animation. Alors pour ce faire, je vais à ce, ce, ce sprite lui ajouter un composant qui est le Sprite Skin. Ça va générer en fait tout simplement son squelette, l'architecture de son squelette. Donc on va faire Create Bone. Et là, on peut voir qu'automatiquement, ici, maintenant, j'ai euh, un objet enfant en route et j'ai ici tous les bones qui sont classés dedans. Donc ça, c'est parfait. Mais moi, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de faire une petite animation. Alors, comment je vais faire Évidemment, euh, on pourrait faire plein de choses. On pourrait imaginer euh, utiliser un animator. Bon, ça, je ne vous apprends rien. On va créer ici un animateur contrôleur qu'on va appeler euh, caractère. On va évidemment lui mettre ici l'animateur. Et on va renseigner ici le caractère, le contrôleur qui va bien. Maintenant, je vais ouvrir ma console d'animation. Et je vais vouloir créer une animation. Alors par exemple, si je vais créer, faire Create, je vais appeler cette animation Jump. On va la faire sauter. On va faire sauter ce personnage. Alors, ce que je vais faire, je vais ici passer en euh, enregistrement. Ce qui fait que maintenant, vous pouvez voir que les bonnes sont bien apparues au niveau euh, de mon objet à l'écran. Et ce que je vais pouvoir faire, bah, c'est appliquer... Des rotations et des euh, mouvements à ces objets, je vais pouvoir faire de la même manière que je fais avec l'animation, Sauf que là, je vais pouvoir utiliser les bonnes directement. Donc, avant de sauter, en général, on se baisse un petit peu comme ça. Voilà, on va le faire se descendre. Bah, euh, alors, par contre, là, c'était pas la première euh, image, donc je vais faire un CTRLZ. Voilà, pouvez voir que j'ai pas d'image clé. Donc, ce que je vais faire, je vais juste bouger un tout petit peu, histoire d'avoir une image clé et revenir en place. voilà Donc, la première chose, c'est que je vais avancer de quelques frames et puis je vais faire descendre ici le personnage. Euh, comme je vais faire bouger aussi euh, ses jambes par la suite, vous pouvez voir que ça fonctionne. Comme je vais faire bouger aussi ses jambes, ce que je vais faire, je vais sélectionner ici la jambe et je vais la bouger un tout petit peu, histoire de créer une image clé, comme on peut le voir au niveau des jambes et même au niveau des bras, voilà. Comme ça, j'ai mon image clé. Alors, je vais réussir à sélectionner mon, mon os et voilà et j'ai mes images clés qui sont créées donc là la première chose c'est que ça baisse, les bras ne bougent pas donc évidemment là ce que je peux faire c'est aussi prendre mon outil de rotation ou tout simplement sélectionner l'os, voilà le déplacer donc moi je vais prendre mon outil de rotation, je vais prendre l'os et je vais ici faire une petite rotation alors, on peut voir qu'elle ne doit pas être énorme parce que ça déforme considérablement ici le squelette alors ça c'est encore une fois, c'est des réglages hein, au niveau du weight, comme vous avez pu voir j'aurais pu demander que ça a moins d'influence donc voilà, euh, et donc ce qui se passe maintenant c'est que j'ai cette petite animation et maintenant on va la faire sauter, donc, ce qu'on va faire, on va prendre ce l'os principal ici et on va remonter tout ça. Et évidemment, on va remonter les jambes aussi pour faire un genre de petite animation de saut. Quelque chose d'assez... Euh, J'ai celui-ci aussi que je vais pouvoir... Alors si j'y arrive, déplacer. Non, je vais pas y arriver avec celui-là. Mais en tout cas, voilà ce que ça donne. Hop là. Alors, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est euh, bah, faire une petite rotation des jambes lors du saut. Ce qui peut être assez rigolo. Alors, on va prendre le bon os, qui est celui-ci. Voilà. Celui-ci. Voilà. Et évidemment, pour le retour, on va copier toutes les images clés de départ et on va les mettre là. Ce qui me donne maintenant, regardez, une petite animation assez rigolote, assez sympa, où j'ai un petit saut. Alors évidemment, on pourrait le faire aller plus haut. Ici, on peut voir que le saut c'est ici donc je vais essayer de bouger ce personnage plus haut ce qui serait un peu plus sympa voilà ce qui va me donner ça voilà donc on peut voir ici que avec ça c'est très simple à utiliser vous pouvez créer des animations de sprite qui sont assez sympathiques comme vous pouvez voir donc là évidemment j'ai mon saut qui va en boucle voilà euh, donc ici j'ai ça, voilà, ça remonte bien, et là ça redescend comme vous pouvez le voir, alors la descente est pas bonne, donc je vais remodifier ici mes images clés de fin, vous pouvez voir, c'est celle-ci qui est bonne, je vous me disais bien qu'il descendait pas jusqu'en bas, et donc ici on va avoir un saut, On pouvez voir que c'est très simple à, à faire avec euh, les bones, hein. et euh, d'ailleurs on avait, il me semble, créé ici si je respecifie. Au niveau de la scène, on avait aussi spécifié ici un genou. Ben, on va pouvoir par exemple ici faire une rotation du genou. C'est à dire qu'ici je peux très bien voilà lui faire faire ça et là accentuer un petit peu. Voilà lui faire un petit, euh, petit effet de genou. Euh, et ici aussi, alors c'est du réglage encore une fois. Mais vous pouvez voir toute la puissance de, de l'outil, c'est quand même très bien fichu. Alors là, on peut voir que j'avais pas d'image clé de départ, donc c'est plutôt embêtant. Voilà. Bon, ceci dit, voilà, on va on pourrait vraiment tout animer. Je vais faire des stéréales Z pour revenir ici à une position une rotation un peu plus je vais la remettre en place, on va dire, voilà. Mais on peut voir que c'est très simple à utiliser. Vous pouvez faire de belles animations avec euh, cet outil qui est vraiment fantastique, comme vous pouvez le voir. Alors c'est pas compliqué à utiliser. Évidemment, ensuite, au niveau de l'animateur, si je sélectionne mon personnage, j'ai bien ici euh, son animation jump et je peux créer comme ça autant d'animations que je veux euh, grâce à cet outil. Évidemment, après, on est dans de l'animation, euh, l'animateur classique. Bon, je tenais à vous présenter ce package. Comme vous pouvez le voir, c'est encore des packages en preview. D'ailleurs, ici Unity nous le dit preview package in use. Euh, mais c'est des choses qui vont être intégrés dans Unity par la suite. Il y a pas mal de packages intéressants depuis Unity 2018, dont celui-ci qui est quand même assez fantastique. Voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, un commentaire ça fait toujours plaisir, et surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait.